Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais poursuivre le commentaire de mon ouvrage Pour une France catholique et royale Donc avec le chapitre sur les institutions, je ne vais pas forcément euh, apporter beaucoup de plus-value Je vais plutôt essayer de synthétiser euh, ce, ce chapitre qui est quand même assez, euh, assez dense Donc voilà, donc on commence par une citation de, de la Bible Il n'y a pas d'autorité qui ne viennent de Dieu, donc toute autorité vient de Dieu, et en fait, bon, c'est la matrice de la monarchie euh, de droit divin, euh, par opposition à la démocratie et euh, sa souveraineté populaire euh, via le suffrage universel. Et euh, là, on a aussi euh, un extrait euh, de la lettre encyclique euh, Immortalité et Dei de Léon XIII, qui, qui rappelle que euh, tout, tout chef d'État doit avoir euh, « Le regard fixé sur Dieu ». Donc, euh, ça rejoint aussi l'encyclique « Quasprimas » de Pi 11 en 1925. Euh, donc, les, les principes de base de, de, institutionnels, c'est la démocratie au niveau municipal et professionnel. Donc, c'est la démocratie de proximité. L'aristocratie euh, au niveau de la province ou, ou de la région. Hein. Euh, donc, la, là, on, on sélectionne les meilleurs hein, par, le tra, par leur travail hein par leur mérite et leur moralité, et la monarchie dans l'état, donc euh, au sommet, euh, le roi. Donc il faudra un nouveau découpage administratif qui prendra en compte euh, les terroirs et leur histoire, et bien évidemment une meilleure efficience euh, possible. Hein. à l'heure actuelle, nous assistons euh, à ce fameux millefeuille mille où il y a des... Des gabégies, euh, une lourdeur, euh, tout ce que vous voulez, mais on a, on on on a, a, a, je crois, 500 000 euh, élus, euh, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et les communes seront contrôlées par l'État. Alors, il ne doit pas y avoir de séparation des pouvoirs euh, exécutifs, législatifs et judiciaires, contrairement à ce que disait Montesquieu. Car la Bible nous le dit, hein, euh, tout royaume divisé contre lui-même devient un désert et ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Donc effectivement, euh, il ne doit pas y avoir euh, de séparation des pouvoirs, mais tout doit être concentré dans les mains d'une seule personne, c'est l'unité du royaume qui, qui s'incarne euh, dans le roi. Alors l'état sur les fonctions régaliennes, hein, c'est la défense, la diplomatie, la justice, les finances... Euh, il faudra bien évidemment limiter les, les, les normes, hein, les normes juridiques, afin de préserver la lisibilité et la stabilité du droit. Les activités stratégiques euh, doivent être contrôlées par l'État, hein, c'est-à-dire tout, ce tout, tout ce qui se rapporte au bien commun, comme les transports, les communications, l'énergie ou l'armement, euh, et euh, effectivement, sur sur, sur sur ces activités stratégiques, euh, il faut un contrôle de l'État, de même que euh, sur euh, les entreprises euh, industrielles dont le caractère public est incontestable. Il faudra euh, un, un contrôle euh, un contrôle d'échange en fait hein, sur les sur les acquisitions euh, de sociétés étrangères par des capi par, par les so par des sociétés françaises par les sociétés étrangères. Et euh, bien évidemment un, regard sur les, un, droit, un droit de regard sur les délocalisations, les transferts de technologies Alors l'état pourra aussi être moteur hein, dans, dans certains secteurs en créant des activités. Alors euh, ensuite donc les, les pouvoirs du roi. donc euh, Le roi est, est soumis aux lois fondamentales du royaume que j'ai déjà fait une vidéo, hein, c'était le le Chapitre, euh, la vidéo numéro 7, je crois donc le roi règne et gouverne, c'est à dire que il a, c'est lui qui exerce vraiment le, le, le pouvoir, c'est un pouvoir euh, sans partage avec bien évidemment les limites euh, des limites qui sont posées, donc ces lois fondamentales. Euh, du royaume, mais aussi les statuts, les libertés, les privilèges de l'église, des corps constitués, des universités, des provinces, des villes, des corporations, des associations de toute nature. Euh, le roi choisit ses ministres et son responsable de, devant lui, il peut les révoquer à tout moment. Le roi seul à l'initiative des lois. Euh, bien évidemment euh, dans, dans, les, dans, dans le domaine économique euh, ce sera plutôt aux corporations euh, professionnelles de, de, de, de, de, bah, de dicter leurs propres règlements. Euh, L'État n'aura qu'un qu droit de, de contrôle. Mais bon, les, comme les corporations sont, sont sur la base du volontariat, euh, l'État peut, euh, peut euh, légiférer aussi dans le domaine économique euh, s'il n'y a pas de, de, de corporations constituées. Euh, le roi, donc, a le, le, le pouvoir de lever impôts, de signer les traités internationaux, d'organiser des référendums, de nommer aux principaux emplois civils, judiciaires et militaires. Il peut aussi faire grâce euh, et commuer les peines. Il y aura des lettres de cachet pour les, pour les affaires graves euh, qui concernent la, la sécurité de la nation. La Cour des Comptes, donc sous l'autorité du roi, contrôlera euh, donc les comptes publics et aura un pouvoir de sanction. Euh, la nation euh, peut se faire représenter euh, par les états généraux, mais ce, ce ne sera qu'une assemblée consultative. Euh, il y aura des, les, des fameux, ces fameux cahiers de doléances à tous les niveaux euh, institutionnels. Alors ensuite, les corporations... Euh, donc là euh, les corporations en fait euh, là je cite l'encyclique euh, Humanum Genus de 1884 de Léon XIII qui disait que qui, qui souhaite que les corporations soient rétablies et adaptées aux circonstances aux circonstances, euh, aux circonstances euh, présentes euh, donc après il y a une définition euh, des, des corporations par le père Murat euh, donc les, le principe de base des, des corporations c'est l'esprit d'union et de négociation qui doit l'emporter sur l'esprit de revendication donc, donc un, un pour tous et tous pour un euh, donc là je, je, je cite un peu je, je rentre un peu dans les détails hein, la, donc dans les corporations euh, il y a la qualification du métier qui est un titre de propriété qui confèrent des droits et des devoirs, donc droit au travail, des revenus décents, l'assistance, euh, et pour le patron, donc, le droit au crédit et la protection contre la concurrence déloyale. Alors, euh, les corporations s'autogèrent, donc, d'un point de vue social, donc, il, il y a de, le, leur propre caisse de maladie et de retraite, donc, ça implique le, la fin du monopole de la sécurité sociale, qui entraîne plutôt des dérives... Euh, et des, des gabji en fait, hein. c'est tout simplement euh, soviétoïde. Euh, la corporation se gère euh, aussi financièrement par, par des banques mutualistes, des caisses d'épargne. Euh, elle elle s'autogère euh, d'un point de vue économique, elle, euh, elle, elle, elle, euh, elle réglemente ses propres euh, conventions collectives, L'État euh, l'État euh, approuve ou euh, contrôle. Euh, le, le, la corporation, les corporations s'autogèrent euh, aussi concernant les, les, les, les formations nécessaires. Euh, il y a aussi euh, autogestion judiciaire, donc police des métiers, etc. Arbitrage des conflits avec l'État euh, en dernier ressort. Euh, donc effectivement, je le disais, euh, les membres de la corporation élisent leurs représentants, que ce soit au niveau national ou provincial. Euh, donc il y a volontariat pour la corporation, autrement l'état réglemente et gère. Euh, et euh, c'est aussi très important qu'il euh, y ait une consécration annuelle des corporations à la Très Sainte Vierge Marie et au Saint Patron. Alors ensuite on passe au, au principe de subsidiarité. Donc, euh, Jean-Paul II le définit euh, comme une société d'ordre supérieur qui ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'un ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité, et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Alors, euh, après, le, le pape Pie dans l'encyclique, qui est très importante, l'encyclique quadragesimo anno, qui est une, une grande encyclique sociale que je vous invite à lire, Donc, précise un peu les, les choses hein, pour les corporations. Euh, lui aussi considère que c'est ce qu'il y a de, de mieux euh, d'un point de vue économique. Euh, ensuite, euh, donc, il, faut, il va falloir interdire la, la franc-maçonnerie et toute société occultiste, athée ou à caractère révolutionnaire. Euh, la la, la franc-maçonnerie est vraiment le, le, la, la, la synagogue de Satan. Enfin, c'est vraiment euh, La franc-maçonnerie est, est, est d'obédience luciférienne. Euh, ils, ils sont euh, contre. Euh, c'est vraiment l'anti-France, c'est vraiment l'anti-Catholicisme, et c'est pourquoi euh, le pape Pie IX disait que euh, donc il, le, le, le, le pape proscrit et réprouve cette secte euh, et, et il recommande à tous euh, de, de, de ne pas s'y associer et encore moins de propager et de, de l'encourager de quelque manière que ce soit, sous peine d'encourir ipso facto l'excommunication. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.